on a une table de vérité qui représente la fonction y. On va s'intéresser aux configurations où la sortie est à 1. Donc dans cet exemple-là, il y a trois configurations où la sortie est à 1. Celle-ci, qu'on appelle la configuration numéro 1, celle-ci, qu'on appelle la configuration numéro 4, et celle-ci, qu'on appelle la configuration numéro 7. Donc pour exprimer l'équation de la sortie, on va exprimer le fait que on a cette configuration-là, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci. Ça sera donc une somme de ces trois euh, configurations. Ensuite, il va falloir exprimer bah, chacune des configurations. La configuration numéro 1 va s'exprimer par le fait que C est à 0 et B est à 0 et A est à 1. Donc par cette expression. C à 0, B à 0 et A à 1. La configuration numéro 4 par le fait que C est à 1 et les deux autres sont à 0. Et la dernière configuration s'exprime par le fait que les trois entrées sont à 1. C'est donc le produit, le et logique des trois entrées. On obtient donc l'équation suivante. Si je résume, c bar, b bar, a, ou c b bar, a bar, ou c b bar configuration numéro 1, la configuration numéro 4, la configuration numéro 7.